Construire un escalier en béton de type pyramidal. Notre mission, construire un escalier dans un angle fermé, agréable à la vue et surtout à l'utilisation. Après réflexion, nous optons pour un escalier en béton de type pyramidal. J'ai donc cogité et effectué ce petit plan en 3D grâce à SketchUp. Pour réaliser cet escalier, nous avons confectionné un coffrage constitué de deux chevrons de 6 par 8 cm sur 350 cm, deux chevrons de 6 par 8 cm sur 250 cm, trois plaques de contrepaquet de 3 mm d'épaisseur, 250 par 20, 150 par 20, 49 par 20 et des pointes de tête large de 3 par 30 mm. Pour visionner la réalisation du coffrage, rendez-vous sur la chaîne YouTube Daniel Marcelin vidéo « Construire un escalier en béton de type pyramidal, image 3D dimensions. Le coffrage réalisé, nous le positionnons après avoir préparé l'emplacement. Il délimitera la première marche. Une fois le coffrage calé, nous disposons des pierres pour faire un peu de remplissage et de ce fait économiser du béton. Nous ferraillons et nous coulons. Auparavant, nous avons pris soin de bien huiler avec de l'huile moteur classique le contreplaqué pour le protéger, car ce coffrage va nous servir jusqu'à la dernière marche. Le matin, nous coulons le béton et le soir, nous décoffrons et nous préparons la marche suivante pour le lendemain. A chaque marche, nous allons couper, à chaque extrémité du coffrage, une longueur de 30 cm correspondant à la largeur des marches. Ainsi, le lendemain matin, nous coulons la seconde marche. Et le soir, nous décoffrons. Et ainsi de suite, troisième et quatrième marche. Cinquième marche. Arrivé à ce stade-là, il ne reste pas grand-chose du coffrage initial. Pour coffrer la dernière marche. Et voilà, l'escalier est terminé. Il s'avère d'une utilisation pratique et agréable, aussi bien à la montée qu'à la descente. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison